Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend les natifs du scorpion pour cette année 2023. Il y a plein de choses qui bougent pour vous, mes scorpions, cette année, euh, à commencer par le départ d'une planète qui vous cassait les pieds, c'était Saturne. Mais ça, je vous le garde pour la bonne bouche, le poids, le sac de 20 kg que vous aviez sur le dos, normalement il disparaît en cours d'année, on va en parler ensemble, vous allez vous sentir nettement plus léger, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors comment je vais m'y prendre Mes scorpions, on va déjà en deux, trois phrases recaler quels sont vos besoins. Et puis je regarderai planète par planète quelles sont les influences qui vous veulent du bien. Et puis parfois quand c'est un peu contrariant, je vais partir des plus lentes pour aller jusqu'au plus rapide. Je vous parlerai de Pluton, une planète qui est très puissante chez vous, les métamorphoses, des évolutions, de Neptune, l'intuition, d'Uranus, la créativité, de Jupiter, la chance, de Mars, la volonté, l'action, de Vénus, l'amour, en enjeu hyper important s'il en est, et de Mercure, la communication, les liens aux autres. C'est parti, mes scorpions, vous êtes un signe d'eau, je vous le refais vite fait, mais c'est jamais mauvais de revoir la base, un signe d'eau qui est gouverné par Mars, la volonté, la passion, et par Pluton, le dieu des enfers, les ressentis, les transformations, les métamorphoses, les évolutions profondes. L'astrologie est construite sur le rythme des saisons, il ne faut jamais oublier ça. Et la séquence qui correspond au scorpion, en gros 22-23 octobre, 22-23 novembre, dans cette zone-là, dans cette séquence-là, correspond à l'époque dans la nature, où les fruits, à la fin de l'été, sont tombés dans le sol, se transforment, meurent, pourrissent pour faire émerger la vie nouvelle. C'est mourir pour renaître. La puissance du scorpion, c'est cet exceptionnel, unique talent, pour être générateur de nouveautés, de vie de transformation parfois radicales et de création. C'est l'impulsion de vie première. C'est ça la puissance du Scorpion. Mourir pour renaître. Et cette année, Pluton, planète éminemment présente chez vous, va changer de signe. Et ça, c'est un virage énorme. Depuis 2008, Pluton était en Capricorne. On lui doit peut-être pour certains les subprimes. Il va rentrer en Verseau le 23 mars 2023. Donc profitons de cette séquence jusqu'au 23 mars 2023 pour cliner, nettoyer, aller jusqu'au bout des objectifs que vous êtes fixés qui étaient en latence. Parfois on a mis des choses de côté parce qu'on n'était pas prêt, on a eu du mal à finir cette dernière ligne droite là jusqu'au 23 mars 2023, pluton vous protège et vous donne l'impulsion, l'énergie, la volonté qu'on sort sort sort de vos ressources profondes. Pour terminer ce qui est en cours, premier point, ensuite, à partir du 11 juin, à partir du, du, du 11 juin, qu'est-ce qui se passe Entre le 23 mars 2023, pardon, jusqu'au 11 juin, 23 mars 2023, 11 juin, Pluton va rentrer en verso. Et quand Pluton va rentrer en verso, il va former un carré, une tension avec vous. Avec vous, les natifs du premier décan, de la, de, de la première séquence du scorpion, premier décan, ceux qui sont là euh, fin octobre. Cette période-là annonce une mutation profonde, une transformation profonde, ce qui vous semblait coincé depuis longtemps, ce qui vous semblait entravé, bloqué, ralenti, va réapparaître, réémerger de façon majoritaire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui va vous inviter à faire peau neuve, à vous transformer, à évoluer, à grandir, à changer, à modifier, va commencer à apparaître de façon beaucoup plus claire dans les objectifs vers lesquels vous êtes en train de tente de vous orienter. Donc, si on doit traverser une phase de transformation et d'évolution, cette période-là, elle est profonde. On arrive au 11 juin 2023, Pluton repart en Capricorne, donc vous replate dans une situation de pause et on en reparlera l'année prochaine pour les autres mutations qui vous attendent. Ça, c'est le gros morceau quand même Pluton. En parallèle de ça, information beaucoup plus fluide et heureuse. La présence de la planète Neptune Elle fait son tour en 165 ans, très lent. Neptune va naviguer toute l'année dans le troisième des camps des poissons, mais colore tout le signe. C'est plus aigu sur le troisième des camps scorpion, du coup, de l'eau des poissons jusqu'à l'eau des scorpions, mais ça colore tout le signe. Hein. C'est dégressif, mais ça colore. Pour mes scorpions, vous êtes dans une année où l'intuition va être encore plus fine, les ressentis encore plus affleurants. Soyez à l'écoute de votre intelligence émotionnelle. Le score. Neptune, c'est quoi C'est l'inconscient collectif. C'est Jung en parlait, hein, Carl Gustav Jung. L'inconscient collectif, Neptune. Hein, le, on sent les choses, on sent l'herbe du temps. Hein. On sait, on fait le tri entre toutes les informations qu'on a autour de nous, ce qu'on doit garder, et là, on ne doit pas se faire embarquer, imprégner, etc. Vous avez cette profonde intelligence intuitive qui est une force d'instinct de toute première qualité, vis-à-vis de laquelle je vous encourage à être à l'écoute. Écoutez votre feeling. Il est puissant. Et en plus, il est sûr. La marge de elle est fine avec ces aspects-là. C'est dit. Après, j'ai la présence d'Uranus. Uranus est dans votre signe opposé. C'est jamais agréable quand tu planète pas été dans le signe opposé. Uranus va naviguer toute l'année 2023 dans une séquence comprise entre 15 et 23 degrés du taureau, donc deuxième, troisième décan du, du scorpion, vous êtes impacté par cette opposition d'Uranus. Uranus, Uranus c'est la nouveauté, l'originalité, les transformations, la créativité, la liberté, l'indépendance. Avoir l'opposition d'Uranus, en soi, Uranus, Barbeau qui disait ça avec beaucoup de finesse et de façon très judicieuse, la qualité de l'aspect secondaire par rapport à l'influence en question. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même dans le cadre d'une opposition, l'apport en matière de créativité, d'énergie, de besoin de transformer, de besoin d'évoluer, de nouveauté, de faire avancer tout ce qui est un peu trop statique, va se réactiver de façon assez vive, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça induit Ça induit que, si vous avez envie d'amorcer des changements dans vos vies, Uranus vous y pousse, vous y stimule, à condition de ne pas chercher à aller trop vite. Voilà le danger. Identifions la zone de danger, c'est la précipitation. Que l'on ait envie de transformer des choses cette année, c'est super. Je ne vous freine pas du tout. Le tout, c'est trouver le bon timing pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas précipiter le mouvement, ne pas précipiter le mouvement, essayer d'être dans les clous, essayer d'anticiper, prévoir, de façon à ne pas trancher trop vite. Voilà. C'est ça le message d'Uranus en opposition. Mais en soi, ce n'est pas dangereux du tout. Après, j'ai Jupiter. Hein, surtout que Uranus, il, a, il est quand même très porteur en matière de nouveautés. Et certains astrologues lui prêtent une maîtrise en scorpion, qui n'est pas gravée dans le marbre, mais le côté créatif novateur fait partie de vos composants, quand on analyse vraiment bien. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, chronos le temps. Saturne, il vous freinait depuis deux ans. Il vous freinait, c'était un, un enfer. Si vous aviez depuis deux ans, il était en verso, au carré avec vous, un demi-opposition, carré, c'est assez violent. Saturne, le ressenti de frein, retard, attente, sentiment d'horizon bouché, malaise, nervosité, stress, même parfois déprime. C'est ça l'influence de Saturne lorsqu'il est excessif, et un carré c'est excessif. Voilà. Et il s'en va, il, il va partir très précisément de l'angle formé, donc il vous fiche la paix, à partir du 7 mars 2023. À partir du 7 mars 2023, Saturne quitte le verso où il formait un carré pour entrer en poisson, où ça forme maintenant un soutien de l'eau des poissons jusqu'à l'eau du scorpion, ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, quelque chose d'éminemment porteur, positif, structurant, canalisant vous permettant de vous fixer des objectifs avec un cap mieux identifié, précis, mieux pensé, moins empirique et surtout en, élevant, en enlevant cette chape de plomb, en enlevant ce, ce boulet au pied, ce sac de 20 kg de plomb sur le dos, ce truc étouffant là, lourd. On se soulage de ça. Normalement, à partir donc, du 8 mars, on se dégage d'un poids considérable qui vous, vous aviez sur le coin du nez depuis deux années. Quoi. Ouf après, j'ai Jupiter. Jupiter, la chance, l'argent, l'opportunité, l'expansion. Jupiter est neutre durant la première partie de l'année jusqu'au 13 mai. Il va rentrer en taureau à partir du 17 mai jusqu'au 31 décembre. Donc, globalement, encore une fois, une planète en opposition. Donc, ce n'est pas inintéressant. Maintenant, faites Juste attention à tout ce que vous signez en deuxième partie d'année. Attention aux dépenses. Euh, soyez plus organisé en ce qui concerne les budgets. Euh, vous pouvez, ça peut correspondre l'opposition de Jupiter à une sorte de victoire à la Pyrrhus. On rentre beaucoup de choses, mais on risque d'être emporté par l'euphorie jupitérienne et de consommer, de dépenser, d'être gourmand, d'être euh, plus sensible dans l'excès, dans l'excès. Encore une fois, si vous me jugulez l'excès, l'influence en soi, elle est pas, elle est pas nocive du tout. Il faut me la canaliser. Elle est juste suractivée.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 C'est une planète très importante pour vous. C'est le courage, la volonté, tout ce qu'incarne le scorpion, en fait. L'énergie, la détermination. Mars amorce l'année, dans le signe des Gémeaux, il y sera jusqu'au 25 mars, justement, là c'est le mois, donc complètement neutre. En revanche, il devient super efficace et productif à partir du 26 mars. Il sera dans un signe d'eau comme le vôtre, il vous produit une énergie, une endurance, une capacité à agir de façon complètement optimisée entre le 26 mars et le 20 mai. Très, très bonne période pour agir. Ça devient un petit peu plus délicat du 21 mai au 10 juillet. Il sera en Lyon, en carré, ce n'est pas sa meilleure période. Hein. L'énergie est fluctuante en temps de scie, On a tendance à forcer des situations, à vouloir passer en force, quoi, tout simplement. Attention aux aspérités relationnelles, aux conflits, à des choses comme ça. Soyez souple, soyez arrangeant, arrondi pendant ces périodes-là. Je vous le conseille, c'est beaucoup mieux. Mars, en revanche, arrive le 11 juillet jusqu'au 28 août dans un signe qui ne vous veut que du bien, en vierge. Et en plus, il passe en dixième maison solaire tout ce qui est social et professionnel. Donc la période est particulièrement heureuse pour prendre l'expansion dans vos projets. Pour retrousser vos manches encore une fois, c'est Mars et agir, donner le meilleur de vous-même, avec toute la passion qu'on vous connaît et la concentration dont vous êtes capable. Période très productive, positive pour agir, je vous le refais, du 11 juillet au 27 août. Ensuite, du 28 août au, 10, au 12 octobre, Mars est en position neutre, balance. Et enfin, Mars arrive chez vous, dans votre secteur, du 13 octobre au 24 novembre. Quand une planète arrive pile au-dessus de notre tête, l'énergie, quand c'est Mars, c'est l'énergie, est décuplée. On a cette... Mars étant merveilleusement heureux dans le signe du scorpion, on y trouve beaucoup de, de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, de gens tenaces, volontaires. Quand Mars est en scorpion, on dit il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Tant la, la, la passion concentrée qu'on met dans toute action est d'une efficacité absolue. Mars en scorpion, c'est le plus puissant, le plus puissant de tous les Mars. Pour le savoir, quelles que soient les épreuves qu'on traverse dans la vie, avec un Mars-Campion, on en sortira la tête haute. Quoi qu'il arrive, l'instinct de survie est au maximum des curseurs avec cette position-là. Donc Mars, quand il est chez lui en scorpion et qu'il passe au-dessus de votre tête, il vous apporte une, une densité, une volonté, une énergie absolument formidable. Le tout, le danger, c'est quand il est pile au-dessus de nous, il est très très puissant. Et comme il est très très puissant, on risque de ne pas écouter les signaux d'alerte de fatigue. Il faut essayer de, de lever le pied lorsque c'est nécessaire pour en charger les batteries. C'est le seul effet à survie. Et puis, attention au choc avec Mars en Scorpion. Attention à ne pas se cogner, à ne pas être trop brusque. Voilà, sinon, formidable période pour agir. Ensuite, à partir du 25 novembre jusqu'au 31 décembre, il sera en deuxième maison solaire en Sagittaire. Deuxième maison solaire, ça veut dire que là, on est dans des phases où euh, tout ce qui est financier peut être amélioré. Donc, en fin d'année, ça peut être pas mal. Hein à partir du 25 novembre, la période est heureuse pour bien négocier. Voilà, c'était Mars l'action. Elle est importante. À présent, je vais vous parler de Vénus. Vénus, la vie amoureuse, le charme. Il y a Vénus, c'est important parce que même et surtout pour vous qui êtes des profils globalement courageux, dans les clous, qui, aimez, euh, qui êtes aptes à affronter, qui n'avez pas peur du danger, ou même si vous avez peur du danger, vous y allez quand même. Euh, encore une fois, j'ai cette force de détermination et de volonté de combativité chez le scorpion qui est, qui est structurellement, statistiquement extrêmement puissante et présente. Courage, c'est le mot qui clé qui me vient comme ça, Scorpion. Eh bien, quand Vénus vous veut du bien, ça permet d'arrondir, ça permet d'assouplir ça permet de créer du lien humain, ça permet de se rapprocher, ça permet de se sentir aimé, tout simplement. Quand vous aimez, structurellement, c'est plutôt avec passion, on n'aime pas les sentiments mous. Eh bien, Vénus vous veut du bien, ça commence bien. Elle vous veut du bien jusqu'au 4 janvier, c'est pas loin vous allez me dire. 4 janvier, c'est pas lourd, mais c'est pas grave. À partir du 5 janvier jusqu'au 27 janvier, Vénus est en verso en carré, attention à l'hypersensibilité. En revanche, la période devient particulièrement heureuse en matière de charme, en matière de charme, de séduction. Votre magnétisme naturel devrait faire tout son effet plusieurs fois dans l'année. La première séquence extrêmement belle, elle est là du 28 janvier au 20 février. Super sur le plan affectif. Après, elle est neutre du 21 février au 16 mars. Attention à l'hypersensibilité et la gourmandise entre le 17 mars et le 11 avril. Vénus en opposition. Vénus sera neutre du 12 avril au 7 mai. Vénus devient magnifique on y arrive. C'est pas tout de suite, c'est un peu tardif. Ça appartient du 8 mai. Du 8 mai au 5 juin, super période au niveau affectif, charme, d'extérité à trouver l'harmonie sur le plan amoureux. Vénus devient un peu contrariante du 6 juin au 9 octobre. Elle sera en Lyon au carré avec vous. Hypersensibilité, c'est évident. Vénus redevient tout à fait délicieuse et charmante du 10 octobre au 8 novembre. Vénus devient neutre du 9 novembre au 4 décembre. Vénus vous réserve une super surprise du 5 décembre au 29 décembre parce que Vénus sera pile en scorpion au-dessus de votre tête. Période extrêmement féconde, heureuse à exploiter pleinement. Et Vénus sera neutre du 30 décembre au 31 décembre, donc début de l'année 2023. Voilà en gros pour Vénus. Et puis, je terminerai pour, avec Mercure. Mercure, pourquoi Parce que Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est l'intelligence. Quand je vois, à la naissance des Mercure en scorpion, je connais la capacité, les, les dispositions pour l'introspection. J'y ai rencontré d'excellents psychanalystes, des tempéraments presque d'enquêteurs qui aiment aller au fond des choses, qui ont cette intelligence profonde, ce mélange d'intelligence à la fois pragmatique, mais en même temps intuitive et émotionnelle. Mercure est très très puissant en Scorpion. Et euh, quand Mercure en veut du bien, le courant passe mieux. Et justement, on démarre l'année avec un très beau Mercure qui vous protège jusqu'au 11 février. Il sera dans un signe ami, il forme un angle heureux, la communication est fluide, le message passe bien, on est en synergie, en synchronisation avec les interlocuteurs les mots sont précis, on va droit au but, on est efficace, et puis, et puis c'est très bon pour faire passer le message. Attention, en revanche, la période du 12 février au 2 mars, Mercure en carré, en verso, là, on risque d'être un peu plus tendu, un peu plus dans, dans les réactions affleurantes, dans le, le fait que l'on prenne à cœur les discussions qui peuvent être houleuses, un peu compliquées. lever le pied durant cette période-là. Mercure redevient extrêmement positif du 3 au 19 mars. Signe d'eau comme le vôtre, l'intelligence intuitive sera au max durant cette période-là. Mercure devient neutre du 20 mars au 3 avril, neutre quinconce. Mercure est en opposition avec vous du 4 avril au 11 juin, pendant deux mois. Mercure opposé, là, on évite les discussions financières, on évite les prises de position tranchées, on évite les, les, le, le, de fixer les raisonnements dans des choses où, où il n'y a plus de sortie, en fait. Hein. Laissons toujours une sortie et une discussion pour plus tard, sans figer le dialogue et la discussion. Important. Mercure devient neutre le 12 juin jusqu'au 27 juin. Mercure vous veut un bien fou du 28 juin au 11 juillet. La séquence est courte, mais elle est très dense pour communiquer, se comprendre, trouver des solutions à tout ce qui est jusque-là. Mercure devient un peu tendu du 12 juillet au 28 juillet. Mercure enfin amorce une période extrêmement positive, certainement la plus belle de l'année. Notez-le bien celui-là, du 29 juillet au 5 octobre superbe aspect de Mercure qui passe en plus dans votre dixième maison solaire qui est le secteur social et professionnel c'est la période durant laquelle on peut négocier tout ce qui doit l'être, on peut trouver une harmonie, une entente, une cérébralisation on met à plat tout ce qui doit l'être on clarifie ce qui nécessite de l'être pour repartir sur tes bonnes bases sur tous les, plans. tous les plans Mercure devient neutre du 6 au 22 octobre Mercure passe enfin pile poil au dessus de votre tête du 23 octobre en même temps que le soleil, tient jusqu'au 10 novembre, il est très rapide. Donc là, Mercure, l'intellect, pile au-dessus de sa tête, super, on phosphore à 200 à l'heure, tout est clair, logique, limpide, fluide, la communication passe, les idées sont précises, on va droit au but, on est efficace, on y met de l'esprit, de la finesse pour que ça rentre bien dans l'oreille de l'autre, très bonne période. Mercure devient neutre du 11 novembre au 1er décembre. Mercure revient vous donner au coup de pouce et vous réapporte cet esprit synthétique, pratique et efficace du 2 au 23 décembre. Et Mercure réamorce une phase neutre pour terminer l'année sans changement d'aspect particulier avec, ce, avec qui que ce soit. Enfin, il rentre, il retourne en Sagittaire et en Sagittaire avec vous et en deuxième maison solaire. Peut-être pas mal pour négocier en fin d'année, tiens, si on y réfléchit bien. Voilà, je vous ai fait vite fait le tour de cette année 2023. Il y a des périodes très très intéressantes à pas louper. Vous l'aurez bien vu. Bah, vous savez comment je fonctionne. Là, j'ai mis tout tout concentré mon attention, toute l'attention planétaire sur une séquence du ciel, qui est la zone Scorpion, hein, la zone euh, de la fin de de de de, de, de, de qu'on appelle ça, de l'automne où il y a ces mécanismes de transformation qui vous correspondent, et j'ai concentré là-dessus. Alors, soyons clairs, j'ai polarisé, comme on le fait sur les horoscopes, sur le secteur solaire, mais dans un même temps, si vous avez un ascendant scorpion, une lune en scorpion, hein, ou un Mercure en scorpion à la naissance, ou une Vénus, ou un Mars, ou un Jupiter, les influences que je viens de cibler vont s'orienter sur la planète concernée. Si c'est l'ascendant, c'est les liens aux autres, hein, c'est le savoir-faire relationnel et social. Si c'est le soleil, c'est vos objectifs conscients dans la vie. Si c'est la lune, c'est votre vie au quotidien, votre sensibilité profonde. Et ainsi de suite. Polarisons sur ce qui est impliqué, tout simplement. Et puis, euh, l'autre point sur lequel je voudrais éclaircir, c'est que ce ne sont que des influences. Alors, elles sont redoutables si on arrive à bien s'en servir, mais ce ne sont que des influences. Imaginons... Imaginons, je vous dis, c'est une météo ce que je suis en train de faire. Une météo, je vous dis, tiens, en Ardèche, euh, du 2 mai au 27 euh, euh, juin, il va y avoir un rayon de soleil. Ça, OK. Et du 27 juin au, au 12 je sais pas, moi, euh, juillet, il va y avoir des nuages. C'est un peu le même effet. Hein. Bon, L'influence, elle est là, le soleil sera là, les nuages seront là. Seulement, je ne, suis, je ne prends pas en compte la situation individuelle de chacun. Si vous êtes dans une maison, vous avez des jours d'éclairage, c'est super. S'il y a des jours de pluie, bah, c'est comme ça. Et puis, si on laisse les portes ouvertes ou qu'on ouvre les fenêtres, euh, il peut arriver plein de choses, hein, les robinets ouverts. Mais ça, je pas de visibilité là-dessus. C'est pour ça qu'il faut bien intégrer les deux, bien optimiser les deux. Voilà, ça va être tout. Bon, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour euh, toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Euh, voilà, c'est dit. Merci à vous. À, à bientôt. Je vais vous faire plein de trucs pendant l'année.